Our course coach today. Salut, ça va? How to say hi and how are you? Okay? On y va. La première, Cedra. Est Est-ce que tu peux lire? Bonjour. Como, como Comment um, ça, ça va? Comment ça va? Comment ça va? La. Lara? La, Salut, oui, oui ca, oh, ça va, tout va bien. Très bien. Rokaya Oui, oui. oui. ça va, très bien. très bien. Très bien, très très bien Rokaya. Alors, ici on voit deux façons de dire bonjour. There is two... Uh, To a word to say hello. Cédra, est-ce que tu peux me dire le premier? Can you tell me the first? Bonjour. Bonjour. Comment bonjour. Non. Alors, pour dire bonjour, to say hello, the first word we saw here, c'est bonjour. D'accord? Bonjour. Lara, tu peux me dire la deuxième? façon de dire bonjour Salut Salut Très bien Alors, on peut dire bonjour de deux façons. We can say hello with two words. We can say bonjour and we can say salut. Ok Bonjour et salut Ici, on voit également deux façons de dire comment ça va. There is also two Two a uh, sentence to say how are you? Can you tell me, Cedra, which one is the first? To say how are you? Bonjour. Comment ça va? Très bien. Uh, Rokaya, est-ce que tu peux me dire la deuxième? The second sentence to say how are you? Salut. Non, salut, c'est bonjour. Salut hi is here there is another sentence to say how are you which one is it tu vas, tu, vas tu vas bien tu vas bien tu vas bien alors on voit deux façons deux façons two sentences deux phrases to say how are you pour dire comment ça va comment ça va et tu vas bien d'accord il y a également, there is another thing, there is also, yes, I'm fine. Il y a deux façons, there is two sentences to say, yes, I'm fine. Cédra, which one is the first? Quelle est la première? La première phrase. To say, yes, I'm fine. <coughs> Oui, ça, ça. Oui, ça va. Très bien. La première, oui, ça va. Lara, la deuxième. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. On peut dire ça aussi. Rok, euh, Rokaya, ici, quelle est la troisième? Oui, oui, ça va euh, très bien. Très très bien, Rokaya. Alors, il y a deux façons de dire bonjour. Bonjour, salut, d'accord. On peut dire comment ça va ou tu vas bien. Comment ça va, tu vas bien. Et on peut dire oui, ça va. Oui, ça va très bien. So we can say... Bonjour and salut to say hello. We can say, oui ça va and oui ça va très bien to say yes I'm fine. And we can say, comment ça va et tu vas bien to say how are you. D'accord Est-ce que vous avez compris Oui, did you understand Oui. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui. très bien. Très bien. Alors, la dame. ici, Cédra, est-ce que tu peux lire Bonjour Très bien, Lara Bonjour Comment allez-vous, madame Très bien. Rokaya Oui, ça va, merci. Très, très bien. Alors, ici c'est la forme de la politesse. Here, we are talking with someone older, a teacher, someone at work. We need to be polite. So we say, comment allez-vous, madame? Comment allez-vous? It's the polite way to say, how are you? OK? Est-ce que vous avez compris? Did you understand? Oui. Oui. oui. Très bien. Alors, oui. là, -bas, là -bas, est-ce que tu peux me lire ici? On utilise, on utilise, euh, on, utilise vous, on utilise vous, on Par, par, par. Politesse, politesse. Politesse. Très bien. On utilise « vous » par politesse. We use « vous » to be polite. D'accord La dernière chose. Est-ce que Cédra, tu peux lire Cédra mm. Au oh. mm. oh. mm. revoir. Au revoir. Très bien. Lara Salut. salut Très bien Rokaya salut. À bientôt bientôt Très bien Alors, ici on voit les trois façons de dire au revoir. We see the three uh, uh, words we can say to say goodbye. Au revoir, salut, à bientôt D'accord Ok On a dit, pour dire bonjour, les deux mots. Quels sont les deux mots Lara Oui. Pour, pour dire « hello », tu sais « hello », quels sont les deux mots Premier Salut. Salut. Cédra, le deuxième Bonjour. Bonjour, très bien. Pour dire euh, « comment allez-vous » Tu sais « how are you ?» We saw « two. Uh, Rokaya <coughs> Doucement, take your time. Comment? Comment? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien. Comment allez-vous pour parler à la maîtresse, pour parler au travail? Comment allez-vous? To work, to, to talk with someone at work, at the school, someone older, ok Lara Oui Comment on dit pour dire « how are you » How we can say « how are you » comment, comment ça va Comment ça va Très bien, Lara, très bien. Cédra, le dernier Comment allez-vous Comment ça va Et Regarde. Regarde ici. Tu vas, bien. tu vas bien. Alors, on a dit, comment ça va? Tu vas bien. Et comment allez-vous? D'accord? D'accord. Pour ces... Tu sais, yes, I'm fine. Comment on peut dire? Cédra? Ça va, merci. Très bien, ça va bien, merci. Oui, ça va bien. Lara, comment on peut dire d'autre? Oui. oui. Comment, on peut dire comment? Oui. oui. Oui, ça va. Oui, ça va. Donc, ça va bien, merci. Oui, ça va. Et Rokaya, la troisième? Oui, ça va oui ça va très bien donc la troisième on peut dire oui ça va très bien d'accord comment on dit pour dire au revoir goodbye how we say goodbye lara dis nous la première au revoir au revoir très bien l'okaya euh, à bientôt à bientôt très bien lana est-ce que Lana est là je ne sais pas alors, Oui, Lana, dis-moi, salut, très bien. Donc, alors on peut dire, à bientôt, au revoir et salut, d'accord À bientôt, au revoir, salut. Salut, ça va Salut, ça va Hello, how are you Ok Pour dire bonjour, to say hello, on peut utiliser, we can use, deux mots, two words. Bonjour, salut, d'accord Pour dire au revoir, to say goodbye, on utilise trois mots. Au revoir, à bientôt et salut. Pour demander comment ça va, to ask how are you, we can use, on peut utiliser quatre phrases. Comment ça va Tu vas bien Ça va bien Comment allez-vous D'accord Et pour répondre, to answer, oui ça va, oui ça va très bien. And we can say also, oui ça va bien, ça va bien. D'accord Très bien. Alors on va ouvrir le livre, on va ouvrir le livre, we are gonna open the book pour faire les exercices. Salut, ça va On va faire. Écoute les dialogues et écris le bon numéro. We are gonna listen the conversation and put the right answer, the right number. D'accord D'accord. D'accord. Alors, on va non. Salut, ça va Activité 1 Écoute les dialogues et écris le bon numéro 1 Bonjour, salut 2 Tu vas bien Oui, ça va très bien 3. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Donc, est-ce que vous savez quel est le numéro qu'on dit en premier? Which number we say in the first to say hello? Bonjour, salut. Très bien, le premier, one. D'accord? Le deuxième. Salut. Comment on dit pour dire « comment ça va ?» Ça va bien. Comment ça va Merci. Ça va bien Merci. Merci. Numéro 2. Numéro 3 pour dire « goodbye ». I know what means « goodbye ». Au revoir. Au revoir et à bientôt. D'accord Numéro 3. D'accord. D'accord. Très bien. On continue. Lis les deux messages. Lis les deux messages. We are going to read the two messages. D'accord? Entoure en bleu, bonjour. Les mots pour dire bonjour. Blue. And we are going to put in blue the words that say hello. OK? In green, en vert, les mots. Pour dire au revoir au revoir en rouge les mots pour demander comment ça va so we are gonna take the blue to say to put the uh, word that say hello the in green to say goodbye and in red to say how are you ok, okay. lara est-ce que tu peux lire la première Salut. Salut, Raphaël, Raphaël, d'accord, Cédra, la deuxième phrase, joyeux, joyeux, anniversaire, anniversaire, happy birthday, so, ici dans cette lettre, in this letter, on peut voir, qu'on parle à une personne, we can see that we are talking to a person named Raphaël and c'est son anniversaire, it's his birthday, ok? Salut Raphaël, joyeux anniversaire! rokaya tu peux lire cette phrase? Je vais bien, je vais bien. Lana, est-ce que tu peux lire cette phrase? et toi oui. comment ça va très très bien cédra oui tu peux lire ici à bientôt à bientôt, à bientôt. je jena un... jonathan Très bien. Alors, salut Raphaël, joyeux anniversaire. Je vais bien. Et toi, comment ça va À bientôt, Jonathan. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le mot pour, C pour dire bonjour Which word to say hello in this letter Lara. Salut. Salut. Très bien, Lara. Brocaille. It wasn't me, it was Cedra. Salut. Cédra, It wasn't me. Cedra, c'est toi qui a dit « Salut ». It's you. It says « Salut ». Yeah. Very good, Cedra. Okay, Lara. Deuxième. How to say « I am fine » How to say « I am fine » Dans cette lettre. In this letter. Ça va bien. Ça va bien, merci. Non. Dans cette lettre. In this letter. Which word to say « I am fine » Je vais bien. À bientôt Non, à bientôt, non. Rocaille Je vais, je vais bien. Je vais, je vais bien. bien, je vais bien, très bien. Je vais bien, d'accord. Lara, comment, quel est le mot qui dit comment ça va Which word to va? say we are yes Which, which sentence word? which sentence in this letter says how are you Bye. Ici ici Et toi comment ça va ça va et toi comment ça va d'accord Quel est le mot pour dire au revoir Which word to say goodbye Cédra? abbi à bientôt. À bientôt. À bientôt. Très bien. Lana, est-ce que tu peux lire, Lana Est-ce que tu peux lire um, Coco, -co -co. Vas-y, Lana. Tu... Lana, continue. Tu vas bien Moi, ça va. Bisous. Bisous. Au oh. Au revoir. Sacha. Sacha, très bien. Coucou, Lucie, tu vas bien Moi, ça va. Bisous, au revoir, Sacha. Quel est le mot qui dit bonjour Rokhaya, quel est le mot qui dit bonjour Which word say hello Ici. Coucou, d'accord Coucou, donc coucou c'est pour dire bonjour, coucou it's another way to say hello, d'accord Coucou, quel est le mot qui dit comment ça va Lara Tu vas bien, bien, très bien. Tu, bien, tu vas bien, tu vas bien, très bien, quel est le mot Cédra? qui dit oui. quel est le mot pour dire goodbye quel est le mot mmh. au revoir voilà très bien au revoir d'accord très très bien alors on va faire ce jeu we are gonna play this game together d'accord alors okay. ce jeu on va utiliser We are going to use a D. Un D, it's a dice, Okay. So I don't have a dice, but I'm going to put the number on my phone, Okay. And I'm going to show you. D'accord? D'accord. Which one of you will take a number and will answer to the question in the circle? Et vous allez répondre à la question posée dans le cercle. D'accord? D'accord. D'accord. On va commencer. Lara, tu es oui? la première. You're gonna begin, okay. Do you see the dice, everyone? Yes. Yes. No, I cannot see it. Okay, I'm gonna put it like that. Do you see it like that? I see a square. Only. Yes, I see it. I okay. see the dice. Okay, we are gonna begin. Lara, the first one. So, we are going to do like that. Lara, you take four. Number four. So, okay. Lara, demande l'âge à quelqu'un. Demande l'âge à quelqu'un. Ask to Rukaya how old is she? How old are you, Rukaya? No, in en français okay. Okay. Allez, Lara, en français Quel... Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Très bien, Rokhaya, tu peux répondre. 8 ans. Répondre, answer. J'ai 8 ans. Très bien, 8 ans. Très bien, Rokhaya, tu es la deuxième. D'accord, tu es la deuxième. On va faire le D. Trois, Rokaya, tu as pris le numéro 3. D'accord 1, 2, 3. Comment tu t'appelles Je m'appelle Rokaya. Très bien, Rokaya. Lana, c'est ton tour. D'accord On va prendre le téléphone. On fait Rokaya. Lana aussi, c'est numéro 3. comme Rokaya. Comment tu t'appelles Dis-moi, Lana. Je m'appelle Lana. Très bien. Cédra, c'est ton tour. Oui. Numéro 5. Five. OK. Mm -hmm. Quel est ton pays, Cédra Pays -Égypte. Mon pays, c'est l'Égypte. Mon pays, c'est l'Égypte. Très bien, Cédra. Très bien. Lara, à ton tour. Oui, oui, oui, oui. Numéro 3, comment tu t'appelles Je m'appelle Lara. Très bien, tu étais d'accord, très bien. On va faire avec deux pour avoir plus de numéros. D'accord, 2. Rokaya, 7. 7. Comment ça va, Rokaya Comment ça va Ça va bien. Très bien, bravo. Lana, neuf, neuf, demande son prénom à quelqu'un, demande son prénom à quelqu'un. Ask to Cédra, what, what's her name um, okay. En français. Comment tu t'appelles Très bien. Je m'appelle Cédra. Très très bien, bravo. D'accord, on va faire Lara numéro 7. Comment ça va Lara Tu l'as déjà fait Did you did it already this number Yes. Comment ça va Ok. Non, okay. I didn't do Ok, donc comment ça va Lara Ça va bien, merci. Très bien, d'accord. Lara, tu vas me faire le numéro 25. Lis-le. Il a... C'est écrit, c'est écrit. Regarde. Non, il a les yeux... C'est quoi cette couleur What is this? Oh, bleu, bleu, bleu. Bleu. Il a les yeux bleus. Rokaya. Dis-moi, il a, il a, you don't see, il a les cheveux, les cheveux, quelle est la couleur des cheveux, la couleur des cheveux, what is this hair color, do you remember Do you remember oh. the, the hair color, this oh. hair color oh. Très bien, il a les cheveux roux, très bien. Cédra. Oui. Oh. Alors, on va faire celui-là. Elle a les cheveux Marron. Oui. Marron, très bien, très bien. Lana Lana Oui, oui très bien. Est-ce que tu peux lire ici elle a les yeux. Elle a les yeux. Le, quelle est la couleur de ses yeux? What is her eye color? La couleur. Noir. Noir. Elle a les yeux noirs. Très bien. Euh, Lara. Oui. Il est. Il est. Il est quoi? Il est, il est petit ou il est grand? Ouais. Grand. Il ouais. est grand. Bravo. Rokhaya, elle est petite ou grande? Petite. <coughs> très bien, très très bien. Euh, Cédra, oui. Dis-moi, écris la couleur. Quelle est cette couleur? What is this color? Uh, cette couleur, c'est de jaune. Très bien. Rokaya, quelle est la couleur Quelle est la couleur Rouge. D'accord. Lara, quelle est cette couleur Bleu. Bleu. Très, très bien. Très bien. Quelle est cette couleur, Lana Oui. Quelle est cette couleur Vert. Vert. Très bien. Rokhaya, est-ce que tu peux répondre? Can you answer à cette question? Mon pays, c'est. Mon pays. C'est l'Égypte. C'est l'Egypte. Bravo. Bravo, Rokhaya. Alors. On va relire le cours, we are gonna read the course last time, une dernière fois, and for the next time, we're gonna do the homework, ok? Et je vais vous écrire les devoirs. Alors. Ok, hein? est-ce que tu peux me dire pour dire Bonjour. Bonjour. Hey. Bonjour et salut et salut très bien pour dire bonjour to say hello we can use two words bonjour et oh. salut. salut très bien euh, Lara pour oui. dire au revoir to say goodbye qu'est-ce qu'on peut dire which words we... au revoir oui ensuite à mm. ah. À bientôt. À bientôt et Salut. Salut, très bien. Cédra, dis-moi, pour le numéro 3, pour demander comment ça va, how to ask, how are you Est-ce que tu peux me dire um, bon. How are you hein? Comment Comment ça va Tu, hum? <t 'en> tu? Tu vas bien. Bien. Tu vas bien. Ça va bien. Très bien. Com comment allez-vous allez, Comment allez-vous Très bien. Rokaya, to answer, pour répondre. Oui, ça va. Oui. Oui, ça va très bien. Très bien. Oui, ça va bien. Très très bien. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Did you understand? Est-ce que vous avez oui. des questions? Est-ce que vous, oui. avez... vous avez des? Do you have questions? No. Non. Yes. Non? non. Oui. Dis-moi, Cédric. Uh, we finish or no? Oui, on a fini, on a fini. I'm gonna put the homework, okay? So, the first homework will be this exercise. Le premier devoir, c'est cet exercice. Cite la couleur des cercles suivants. You're gonna write the name of this color. D'accord? Oui. We're gonna do this exercise, okay? Et toi, tu as les yeux de quelle couleur et les cheveux? You're gonna write, vous allez écrire quelle est la couleur de tes cheveux et quelle est la couleur de vos yeux. What is the color of your hair and what is the color of your eyes, ok Ok. Très bien, ça c'est le premier exercice. Miss, I have a question. How we say, yeah, ok with French D'accord. D'accord. Okay. D'accord. D'accord alors, on va faire numéro 4, numéro 4, page 14. Numéro 4, page 14. Tu vois ton copain dans la rue. Qu'est-ce que tu lui dis Joue la scène avec lui. You're gonna write, ok You're gonna write if you see a friend in the street, what you're gonna say. Bonjour, comment ça va D'accord d'accord et la dernière chose et vous allez me faire and you're gonna do le même exercice we're going, you're gonna do the same exercise we did together okay. with the blue you will put a circle around the word that say hello in green you're gonna put a circle around the word that say goodbye And in red, you're going to put a circle around the word that say, How are you? Okay? In these two texts. D'accord? D'accord. Très, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any question for today? No. Non. non. Très bien. Alors, passez une bonne oh. journée. On a fini. We finished. D'accord? On va y aller. D'accord? Au revoir. Au revoir. Au revoir, Oka, Au revoir. Au revoir, Lala. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.